Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va rester dans le thème de l'espace, après Afternova, en découvrant The Search for Planet X, qui est un jeu Fox Foxtrot Games, édité par Renegades, ceux qui sont derrière la série Clank. C'est un jeu qui a été kickstarté en octobre 2019, qui est en train de se livrer actuellement, avec un petit mois de retard, donc ce qui est tout à fait honorable. Et on va commencer par ce qui peut-être pourrait déranger certains, c'est un jeu de déduction. Vous avez ici notre galaxie, il y a une planète X, donc une fameuse planète inconnue à découvrir. Et comme c'est un jeu de déduction, il y a fatalement une application, elle est ici. Je pense que vous ne verrez pas forcément grand chose, mais essayé de la faire tourner en vous, en vous parlant du jeu. Il y a pas mal de gens qui sont réfractaires euh, au fait d'avoir des applications dans les jeux de société. Là, évidemment, ça permet de, de faire en sorte que le, le, chaque partie soit différente, évidemment que la planète soit localisée quelque part ailleurs. Et aussi de jouer en solo puisqu'il y a un mode de solo qui est en train de qui est en bêta actuellement et qui, euh, qui va arriver sur l'application. Dans tous les cas, ça me paraît indispensable vu les actions à faire et vous le verrez. D'avoir chacun son smartphone, on peut aussi faire tourner le même smartphone mais ça me paraît beaucoup moins évident. Alors pour dégager ce qui est positif aussi tout de suite, le matériel est d'une qualité vraiment phénoménale. Là on est sur du Deluxe et j'ai c'est peut-être une des fois où j'ai le moindre regret sur le fait d'avoir pris la Deluxe. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir les... les jetons en carton, vous avez ces petits jetons là qui sont euh, déjà très beaux, en plus très agréables au toucher. C'est du rigide, hein, c'est pas du tout du plastique. Et rien euh, que ça, ça vaut vraiment le détour. Le plateau en lui-même, bon il y a du spot UV, je ne suis pas sûr que ça sorte vraiment à la caméra, quoique un petit peu ici, il est très réussi également. Et donc, vous avez un bloc pour prendre vos notes, pour prendre euh, vos notes de recherche. Un chacun, un petit panneau pour pouvoir voir ce que fait l'autre. Théoriquement, on met également le téléphone, bien sûr, derrière le panneau pour que les informations qu'on va découvrir. Tout ça est donc très, très réussi. Et le système de jeu, vous allez voir, n'est pas mal non plus, on en parle tout de suite. Je précise également, parce que j'ai oublié de le faire dans ma présentation, que le jeu est en anglais, mais finalement il y a très très peu de texte. L'application, elle, est en français. Les règles sont facilement compréhensibles, il y a d'ailleurs une vidéo qui permet de les, de les découvrir sur le site searchforplanetx.com et que ce que vous avez sur votre panneau finalement ce sont surtout des chiffres et des icônes, c'est ce qui est le plus important finalement à comprendre. Ce qu'il faut retenir c'est que finalement l'application va vous guider dans chaque étape de votre jeu et qu'une fois que vous avez compris la structure d'un tour et le but du jeu, vous n'avez même plus besoin du livret de règles du tout. Dans Planète X, vous êtes donc un scientifique, vous gérez votre observatoire, on voit celui de mon adversaire ici dessiné, on en a chacun un différent, et on va devoir euh, scanner, enquêter, et voire même échanger des informations avec les autres pour découvrir où se trouve la nouvelle planète, la planète X, mais surtout, et c'est ce qui est le plus important, ce qui se trouve autour. Vous gagnerez la partie quand vous aurez découvert où se trouve cette fameuse planète, mais également, si par exemple elle est sur ce cadran-là, le cadran 2, ce qui se trouve sur le 1, et sur le 3. Le concept, le cœur du concept de ce jeu, c'est ce qu'ils appellent les logic rules, c'est-à-dire les règles logiques, à savoir qu'il y a un certain nombre de chaque élément dans la galaxie, et que par déduction, si vous trouvez un astéroïde, vous savez qu'il y a, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, un nuage de gaz pas loin, que si vous avez deux nuages de gaz côte à côte, vous avez forcément une planète naine à côté. C'est ce qui vous permet donc de déduire au final où se trouve la planète X. Vous avez ici en bas à gauche l'ensemble des règles du jeu avec les règles logiques, à savoir que par exemple dans cette partie, il n'y a que deux comètes, et qu'elles ne peuvent se trouver que là où il y a une petite comète dessinée. Il y a quatre astéroïdes, et ils sont toujours au moins adjacents l'un à l'autre, donc forcément par deux ou par quatre, etc. Pour simuler l'ordre des tours, chaque action, chaque recherche que vous allez entreprendre, va vous coûter un certain montant de temps, qui est représenté par un nombre de cadrans. Si je fais une action qui me coûte quatre en temps, je vais avancer de quatre. Un, deux, trois, quatre. Tant que mon adversaire sera derrière moi sur le cadran, ce sera à lui de jouer. Donc s'il ne fait que des actions Moins longue à 1 de temps, il va jouer 4 fois. Comme je l'ai dit, c'est l'application qui va vous guider, et je vais donc tout de suite mettre en place la partie et vous montrer de quoi il est question. La première chose à paramétrer, après le niveau de difficulté et le nombre de joueurs, ça va être votre vue, en français, c'est-à-dire la position de départ. Ici, on voit qu'on est sur le sol 6 dt c'est simplement pour que l'application se rende compte de quel côté on regarde. Ensuite, donc les difficultés qui sont assez mal traduites, mais on comprend bien que plus on a de faits, au départ, plus c'est facile, puisque l'application en début de partie va vous donner déjà un certain nombre d'informations pour vous permettre de rayer des éventualités. On a déjà donc pour l'instant pas mal d'informations qu'il va falloir mettre sur sa petite fiche afin de commencer son enquête. Me voilà donc avec ma feuille d'indice remplie et à peine la partie commencée, avant de faire quoi que ce soit, je peux déjà commencer ma petite enquête. Par exemple ici, très simple, on voit que le secteur 8 ne peut pas contenir d'astéroïdes et les secteurs 10 non plus. Seulement, que me dit la règle des astéroïdes qui sont forcément adjacents les uns aux autres. Ce qui veut dire que celui-ci, ce secteur en tout cas, ne peut pas contenir d'astéroïdes puisqu'il ne serait pas adjacent à un autre astéroïde. Donc déjà, on commence tout de suite à éliminer les intrus. Ce qui nous permet derrière, en fait, je fais une petite croix pour bien marquer que ça, c'est moi qui l'ai déduit, ce n'est pas l'application qui me l'a dit. C'est-à-dire que ça peut toujours être remis en question. Et ça permet ensuite d'orienter les recherches. Vous allez voir comment. L'application vous donne trois choix en dehors du quatrième qui est localiser la planète X quand vous l'avez trouvé, et je vais vous les expliquer tout simplement pour que vous compreniez comment s'articule le jeu Votre premier choix le plus commun ça va être celui d'enquêter Alors enquêter comment ça marche Si j'ai envie par exemple de confirmer ma théorie ce n'est pas du tout le l'action la plus rentable mais on va, on va partir là dessus Si je veux être sûr que je n'ai pas d'astéroïde ici, si j'ai un doute sur cette théorie je vais demander à balayer ces trois secteurs là et quand vous faites enquêter vous dites à la Recherche de quoi vous êtes. Je suis à la recherche par exemple d'astéroïdes. On va faire ça tout de suite. Donc je choisis enquêter. Je dis que je suis à la recherche d'astéroïdes entre les secteurs. Donc nous disions 8 à 10. Il n'y a pas d'astéroïdes dans les secteurs 8 à 10. Je confirme donc ma théorie. Alors après, votre feuille vous appartient, c'est à vous de voir si vous entourez, si vous barrez, si vous rayez, si vous cochez. En tout cas, j'ai cette certitude. Et le jeu me dit, c'est ce qui montre bien qu'on n'a pas du tout besoin du livret de règles une fois qu'on l'a rapidement survolé, avancer le pion du joueur de 4. Nous partons bien sûr de la position 1, je suis bleu, 1, 2, 3, 4. Ce sera donc à mon adversaire de jouer. Imaginons maintenant que mon adversaire choisisse la deuxième action ciblée. Cibler, c'est une action qui est beaucoup plus radicale, il s'agit de déterminer un secteur et l'application va vous dire « dans ce secteur, il y a tel objet ». Sans aucun doute possible. Évidemment, ce serait trop facile si on pouvait le faire à l'infini. On a ici deux petits jetons, on ne peut donc faire cette action que deux fois, ça nous coûte un jeton. Donc, Disons que ce joueur veut cibler allez, complètement au hasard le secteur 6, donc il dit « secteur 6 » et on nous répond qu'il y a un nuage de gaz dans le secteur 6. Lui met à jour sa petite feuille et regarde par rapport à la règle logique des nuages de gaz s'il y a quelque chose qui peut être intéressant. En l'occurrence le jeu nous dit que les nuages de gaz sont toujours adjacents à un espace vide. Comme l'application nous le rappelle, on avance également de 4 cases. 1, 2, 3, 4. On se place devant puisqu'on était le dernier à jouer donc ce sera à moi de jouer maintenant que mon adversaire a terminé. Bien sûr on pourrait penser qu'il suffit d'avoir de la chance et de cibler le bon secteur pour savoir immédiatement où est la planète X et eh bien ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a dans cette galaxie 5 espaces, 5 cadrans qui sont vides, qui ne contiennent aucun élément, et un sixième qui apparaît vide mais contient la planète X. À aucun moment l'application ne vous dira, là c'est la planète X, elle vous dira ce cadran est probablement vide. Et ce sera ensuite à vous de déduire si ça peut être l'emplacement de la planète X. La troisième action c'est une action de recherche et je l'aime beaucoup. Vous avez pour chaque partie une liste de recherches possible, elle change à chaque fois. Et elle porte sur un ou deux éléments qui se trouvent dans la galaxie. Le premier, par exemple, des nuages de gaz et des astéroïdes. Si je choisis cette recherche, ce qui est en plus une, une action peu coûteuse puisqu'elle ne me coûte que 1 en temps, on va me donner une nouvelle règle logique propre à cette partie uniquement entre les nuages de gaz et les astéroïdes. Ici, au moins un nuage de gaz est directement opposé à un astéroïde, c'est-à-dire dans le cadran qui se trouve juste en face. Ces recherches-là, vous, vous ne pouvez pas en faire deux d'affilée. Vous devez forcément l'alterner avec autre chose au tour suivant. Elle vous permet par contre, je vous l'ai dit, d'avancer d'une seule case. Donc si on partait du principe que tout à l'heure vous avez fait un, une enquête ici, mon adversaire s'il faisait une recherche se retrouverait sur le cadre en deux et pourrait faire un. rejouer une nouvelle fois, faire une enquête ou un ciblage. La feuille en dehors de cette partie déduction vous propose de noter les actions que vous avez effectuées ou que les autres joueurs ont effectuées. Si vous êtes vraiment, vraiment méta, vous pouvez essayer de deviner à la recherche de quoi ils sont par rapport à vos propres recherches et leur scan à eux, et essayer de déduire du coup ce qu'ils auraient trouvé ou pas. En dessous, vous avez une partie dédiée aux recherches et aux conférences dont on va parler juste après, et puis bien sûr, une petite ligne pour compter les scores à la fin. L'ultime subtilité de Search for Planet X, c'est qu'évidemment, la Terre qu'on voit ici, elle tourne autour du Soleil, et que de fait, selon où on se trouve, donc sur le cadran, mais au final, où on se trouve sur la planète Terre, on ne verra pas tout l'univers à la fois. On a ici donc une roue qui tourne, et en fait, cette flèche doit toujours se trouver derrière le dernier joueur. Ici donc j'avais fait par exemple 4, imaginant que mon adversaire ait fait la fameuse recherche, il irait ici, le cadran avancerait de 1. Ce qui veut dire que, à son tour, pour faire par exemple une enquête, il ne pourrait plus cibler que les l'éjecteur de 2 à 10, puisque les autres lui sont complètement cachés. Il devra donc attendre que la terre ait fini sa rotation pour explorer plus loin. Alors on se rendra vite compte que si vous faites la moindre erreur dans vos suppositions avec cette chaîne de raisonnement logique vous pouvez très vite mettre toute votre partie par terre. Heureusement le jeu a prévu le coup et pour des soucis peut-être à la fois de, de rythme mais aussi d'équilibrage il y a des événements qui vont se produire régulièrement pendant la partie. Vous voyez ici euh, deux petits documents, si mon adversaire fait peu importe l'action on se retrouve ici, la roue tourne, à partir du moment où elle passe sur le 3 on arrive à une phase qu'on appelle une phase de théorie et c'est là que tous ces jolis petits jetons ici vont entrer en jeu. Pendant cette phase, vous avez la possibilité, mais pas l'obligation, d'émettre une théorie sur ce que contient un secteur. Imaginons... Euh... Bon là, évidemment, comme je n'ai pas fait la partie, je n'ai pas d'exemple. Imaginons que euh, sur ce fameux secteur 9 où j'avais rayé la possibilité d'un astéroïde, j'ai acquis au final la certitude qu'il s'agissait d'un nuage de gaz. Au moment de la phase de théorie, je vais donc placer mon jeton face cachée, bien sûr, pour le cacher aux autres joueurs, et mon adversaire peut-être et certain également qu'il s'agit d'un nuage de gaz, donc il peut très bien en mettre un par-dessus, hein, il n'y a pas de limite au nombre de, de jetons qu'on peut poser ici. Ces jetons à la fin de la partie rapporteront des points si vous avez bien sûr la bonne théorie, je ne l'ai pas précisé parce que au cours de mes parties ça ne s'est pas révélé euh, pertinent, mais en fait le fait de trouver la planète X va juste vous donner beaucoup de points mais pas forcément la victoire. Peut-être que si vous n'avez émis aucune théorie pendant toute la partie, et que vous trouvez la planète X, peut-être que vous ne gagnerez pas parce qu'au point votre adversaire qui aurait mis des théories partout et les bonnes euh, vous rattraperait. Dans la pratique, généralement celui qui trouve la planète X est celui qui a mis beaucoup de théories parce qu'il allait très vite dans les déductions et c'est ce jour-là qui gagne. À chaque étape de théorie, puisqu'on va en retrouver une, par exemple ici en secteur 6, en secteur 9, on va pouvoir en poser une nouvelle et puis on va les faire avancer jusqu au moment jusqu'au moment où elles vont arriver en bas dans le cercle intérieur et là on va les révéler. L'application vous permet ensuite de vérifier si vos théories sont bonnes ou pas. Si elle est bonne, le pion reste là et à la fin de la partie vous marquerez des points. Si vous êtes deux, vous marquerez chacun des points. Ça a deux avantages. D'abord de stimuler un petit peu la partie, d'inciter de... les joueurs à faire des théories sur euh, parfois des... des éléments sur lesquels ils ne sont pas complètement sûrs. Mais aussi de permettre à celui, le petit dernier qui sera un petit peu à la traîne, de rattraper son retard parce que lui aussi du coup voit qu'en secteur 9 il y a un nuage de gaz. Ça lui permet de cocher ça sur sa, sur sa feuille et peut-être de rattraper son retard par déduction. Donc à force de faire des théories, chacun va y mettre, euh, va y mettre du sien, et ça permet à tout le monde d'être à niveau, peut-être de réparer une erreur s'il avait coché le nuage de gaz parce qu'il avait fait de mauvaises déductions. Ça lui permet de se remettre à niveau, je viens de le dire. Il y a un deuxième, un deuxième événement qui va arriver en expert deux fois dans la partie. Vous voyez ici un X1, un X2, pardon, et le X1. Et il s'agit des conférences, les conférences sur la planète X euh, C'est le moment où tous les scientifiques du monde, vous y compris, allez vous réunir en colloque et où, ensemble, vous allez effectuer une nouvelle découverte. Une découverte qui, généralement, fait avancer, accélérer en tout cas la, la partie de manière assez significative. Je vous le montre ici, vous avez donc conférence sur la planète X. Imaginons, nous sommes dans le début de partie, nous arrivons au cadran 7, donc la première conférence. Il s'agit du rapport entre la planète X et les comètes. Donc cette information, comme c'est une conférence à laquelle tous les scientifiques participent, c'est la seule qui sera partagée à tout le monde. Parce que je ne l'ai pas précisé, ça me paraissait évident. Toutes les informations que vous allez glaner le long de la partie, à part ces théories et ces conférences, vous les gardez bien sûr pour vous. On apprend donc dans cette première conférence que la planète X n'est pas à trois secteurs d'une comète. Donc si on imagine que sur ma petite feuille, j'ai déjà une idée d'où sont les comètes, ce n'est pas le cas. Mais imaginons, si je suis sûr qu'elle est en 17, je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, je peux déjà rayer toutes les planètes X qui sont là. Vous voyez que ça peut aller très vite avec deux conférences et quelques théories. Généralement, on trouve rapidement la planète X. Sachant que, n'oubliez pas, pour gagner, quand vous révélez la planète, quand vous dites que vous avez trouvé la planète X, il faut à la fois la localiser, mais aussi dire ce qui se trouve dans les secteurs adjacents. Parfois, c'est même le plus compliqué. Disons que si vous avez une bande de secteurs vides, euh, entre le 18 et le 2 par exemple, euh, savoir où sera exactement la planète X, ce sera pas forcément évident. Et celle où les recherches qui ne coûte qu'une seule un seul point de temps euh, sont indispensables pour euh, essayer de faire des liens avec tout ça. Alors je suis absolument fan de ce jeu, euh, d'abord sa réalisation qui je le répète est vraiment surprenante. Euh, les petits blocs en plastique sont par game traze, euh, ils ont plus ou moins de réussite, Je trouve qu'ici pour le coup ça marche très bien. Euh, les jetons on en a parlé. Le jeu en lui-même aussi. Il y a pas mal de mécaniques qui permettent de tenir tout le monde à niveau et aussi d'éviter qu'une personne qui ne joue pas s'ennuie puisque les phases de théorie font participer tout le monde, généralement en plus avec les, les coups en temps, euh, les jetons sont, enfin les pions pardon sont souvent assez rapprochés, donc on joue plus ou moins chacun à son tour. Il faut quand même bien comprendre, à plus de deux, et bizarrement aussi tout seul, en tout cas ça m'est arrivé à titre personnel, euh, à plus de deux, on arrive très vite sur des cas graves d'analysis paralysis On a beaucoup à faire finalement, il y a beaucoup de liens entre les planètes, surtout quand vous commencez à faire des recherches. Et c'est un jeu qui du coup a un rythme assez lent, c'est pas un jeu engablé ça reste un jeu de réflexion et ça peut être parfois un peu frustrant à la fois d'attendre les autres ou d'être face à un adversaire, par exemple si vous jouez avec des enfants, d'être face à un adversaire qui percute beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite et où le... Ah, le décalage, le déséquilibre, il se sent tout de suite. Le principe tout de même, qui compense un petit peu ce problème-là, ce sont les niveaux de difficulté, c'est-à-dire le nombre d'informations que vous aurez au départ, ça va de 0 jusqu'à 12 comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet de rééquilibrer un petit peu, malheureusement ça ne fait pas trop puisqu'encore une fois, il y a un... Un adolescent, un jeune enfant ou quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de ces jeux-là, même avec 12 informations, elle va se trouver très vite bloquée ou elle va peut-être faire des mauvaises déductions, patiner un petit peu. C'est un jeu qui se réserve, je pense, à, à des gens qui ont déjà pratiqué ce genre de, de jeu de déduction, euh, qui les aiment, et c'est pas forcément le jeu que vous ferez euh, avec vos enfants de 8 ans euh, pendant les vacances. En tout cas, je suis vraiment convaincu. Les parties sont pas trop longues. Euh, J'ai fait plus de parties à deux, elles sont pas trop longues. Elles prennent une bonne demi-heure pour peu que vous réfléchissiez un petit peu. Et le petit côté des comptes de points à la fin, selon vos théories, selon bah, les bêtises ou pas que vous avez faites pendant, euh, pendant la partie, permettent de compenser et de maintenir un suspense sur le fait que voilà même si quelqu'un trouve la Planète X, il n'est pas certain à 100% d'avoir gagné. Petit bémol sur euh, le mode un joueur, dans le sens où le bot qui va jouer entre vos tours, vous ne saurez absolument pas ce qu'il fait comme un joueur, mais vous n'aurez même pas ses réactions si vous voulez, et vous ne pourrez pas échanger avec lui ce qui fait que l'application va juste vous dire voilà le bot avance de 3 le bot avance de 2 le bot pose telle théorie et le bot n'a jamais tort en plus et puis à un moment quand vous vous êtes en plein dans vos, dans vos tergiversations et dans vos dans vos théories quand vous êtes peut-être pas loin du but le jeu vous dit paf le bot a trouvé terminé ça peut donc être intéressant pour euh, apprendre les mécaniques du jeu pour se mettre, euh, se mettre en jambe mais c'est pas pour le mode solo uniquement que je conseillerais un jeu comme The Search for Planet X J'en ai terminé, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à très bientôt.